On est de retour à ces 88.1 et 106.7 avec Réjean Obatsawin. Et on continue sur leur sujet de, de Wampong, des ceintures Wampong. OK, Régent, on est, on est de retour. Okay. Tu parlais, tu parlais euh, des Hollandais. Okay. Oui, c'est ça. Euh, on voulait lire un extrait euh, d'une recherche qui a été faite dans le passé. OK, le Wampong comme monnaie dans les colonies hollandaises et anglaises. La monnaie métallique manquant gravement dans les colonies hollandaises du fait que, que la compagnie d'Indiens de l'Ouest, des, des Indes de l'Ouest, refusait de fournir les colons avec des pièces de métal pour frapper de la monnaie, ceux-ci se tournèrent vers le wampum pour en faire une monnaie. Si le choix de cette denrée s'appuie partiellement sur le fait qu'elle qu était très recherchée par les Amérindiens pourvoyeurs de fourrures, le wampum répondait aussi à d'autres critères qui le rendaient utilisable comme monnaie. Les, pertes, les perles sont durables, maniables, petites et légères, accessibles à proximité des côtes. Donc, on, comme je disais tantôt, pour la fabrication en matière brute, on pouvait en retrouver sur le bord de l'océan. Mais relativement rare et difficile à produire. Environ de 36 à 48 perles par jour. Donc, euh, tu imagines que est-ce que toute la communauté, il faut dire que les villages dans ce temps-là, c'était pas immense, euh, toute la communauté, ça faisait à fabriquer des perles. Euh, donc, de 36 à 48 perles par jour. Donc, on imagine avec la ceinture de charte que a 22 000 perles, ben, on peut faire le calcul que c'est à peu près un mois pour fabriquer ça. Euh, ce qui contribue à une certaine mesure et préven à prévenir la contrefaçon. Donc, euh, enfin, le caractère divisible les rendait très utiles. Calculé en perles, non tissées ou en brasses, comme des perles louches, comme on dit, le Wampum permettait de couvrir un large éventail de prix pour les biens et services. Donc, à partir du moment où le Wampum fut déclaré monnaie légale en, en Nouvelle-Hollande, diverses lois ordonnant furent établies de façon à régulariser la valeur des perles. Là, le temps passe, le temps passe. La contrefaçon menait mena les Anglais qui utilisèrent le Wampum comme monnaie de façon plus superficielle, c'était moins important pour eux autres, parce qu'il faut dire à l'époque qu'en Europe, ils frappaient des pièces en argent, en or, en cuivre, etc. a créé la première monnaie métallique en Amérique en 1652 au Massachusetts. Ce faisant, le Wampum en circulation de bonne et de mauvaise qualité, désormais fortement dévalué. Ça veut dire que le monde, il y avait du monde, comme on dit, les, les jobbers, ils ne faisaient pas un beau travail de la perdre, donc le monde était moins intéressé. Ce vie déversé dans l'économie hollandaise qui s'en trouvait déstabilisée par l'augmentation du coût des biens. Donc, c'est euh, des, des points importants de, de, que je voulais amener. Puis, cette recherche-là a été faite par euh, Monsieur Lainé, en 2007, qui est un Wendat. So, J'ai pris un exemple là, de, de quelqu'un qui est intéressé là-dedans. Puis, aussi, les Wendat, comme je mentionnais tantôt, euh, le, comment, le Condiaron, euh, c'est celui qui a. Euh, c'est grâce à lui si la paix de Montréal a eu lieu en 1701. Donc, euh, je me suis. Euh, je me suis inspiré des, du texte de M. Lenné pour ajouter par rapport à ça, mais dans la communauté, euh, il n'y a pratiquement pas de, comme je disais, il n'y a pas de, à part que la ceinture à charte, euh, c'est oublié maintenant. Euh, sur la côte est, euh, il y a des documents qui ont été produits euh, au sein de la Wabanaki parce que comme... Euh, comme tu sais, les Abenaki font partie de la grande confédération Wombanake, dont les Micmacs, les Malicites, les Penobscots, les Passamaquoddy, Pequot, euh, Narragansett, etc., etc. Donc, et les Wampanoag. Donc, euh, eux autres, euh, dans les années 1800 quelques, si je ne me trompe pas, il y a un document qui a été écrit qui, qui s'intitulait les, les Wampum Laws. Et puis, ça a été euh, mis sur papier. Puis, quand on prend connaissance de ce document-là, on s'aperçoit qu'il il y a eu une grosse influence euh, de l'utilisation comme les, Iro les Iroquois le faisaient. Euh, Peut-être avant l'arrivée des Européens, on utilisait ça de même, mais euh, à, à, à mon avis, euh, dans la communauté, on en aurait parlé. Et aussi de savoir que euh, les, les symboliques, tu sais, euh, il, il y a tellement de connaissances là-dedans. Puis on retrouve ça dans, les, dans toutes les nations autour du monde. Tu sais, on va chez les Mayas, les Incas, les Égyptiens. La, sy, les, les, la symbolique qu'on trouve est rattachée souvent, oui, à des événements historiques, oui, à des, des records familiaux mais aussi ça faisait partie des cérémonies. Donc, on avait un système de croyances bien avant l'arrivée des Européens, puis il y a une effervescence depuis les années 72-73, ces connaissances-là reviennent dans la communauté tranquillement, euh, ce, qui, ce qui cause naturellement un malaise euh, parce que le monde pense qu'on qu retourne aux sources. Eh bien, euh, on veut retourner vivre comme nos ancêtres dans des tentes dans le bois, puis euh, vivre comme au 16e siècle, ce qui n'est pas le cas. Là. Oh. Euh, mais, euh, puis de délaisser la religion catholique, etc., etc. Mais, euh, libre à vous, de, de, de, de, en fin de compte, de le choix. Mais au moins de savoir que l'utilisation du wampum, euh, de remettre le contexte historique à sa place. Donc, le Wampum, le mot, c'est un mot Wampano, qui fait partie des groupes algonquiens, dont Wabanaki. Et les Iroquois, ils en font une, une, une interprétation. Et imagine, le, le, le, le, on, on se retrouve, ok, pendant une minute, on retourne au 16e, 17e siècle. On fait un rêve d'une communauté où on trouve une ceinture qui a, comme on disait tantôt, deux bonhommes avec une, un trait entre les deux ou une croix. À l'époque, on va le montrer aux missionnaires. Souvent, les missionnaires étaient là. Ah, oh, c'est sûrement parce qu'ils se sont rencontrés puis ils étaient à l'église, etc., etc. Mais les connaissances qui étaient rattachées avec ces ceintures-là n'étaient pas là. Pour une raison très simple, c'est que ça a été arraché dans la communauté. Puis souvent, les personnes qui avaient des connaissances, ben, ils ont laissé sur le champ, ils ont possiblement été tués. Donc, euh, je me rappelle dans les années euh, 75-76, il y avait un livre qui a été produit, puis euh, les Iroquois le, le, recherchaient les, les, la signification des ceintures dans un de leurs livres. Mais Dan, si on a fait des raids pendant 100 ans dans différentes communautés à travers l'Est, le, ben, puis qu'on n'a pas les informations par rapport à ça, ben, il y a des grosses chances qu'on va se poser la question, à savoir, bien, ça appartient à qui? Ça signifie quoi, ça? Donc, euh, ça serait faux de dire que ça nous appartient si on ne sait même pas la signification de qu ce que c'est. Oui, l'histoire, le changement de culture peut faire qu'on oublie, mais euh, étant donné que la propagande a été faite en long et en large par rapport à leur connaissance du one et l'utilisation du wampum, mais ils devraient savoir euh, d'où proviennent ces ceintures-là. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a, une... qu a d'autres des... questions par rapport à ça? Euh, D'après ce que j'ai lu ou j'ai vu, là, il y avait des, des gens qui Ils faisaient des prédictions avec euh, les ceintures Wampong. Des prédictions, tu veux dire, comme euh, on le fait avec des cartes ou avec... Euh, oui, oui, il disait, bien, le futur... Des là, prédictions? Oui, des prédictions comme ça. Là, il disait, c'est ça qui est arrivé, mais aussi, il va y avoir route de gens qui vont venir... Euh, ou ils sont venus ou qui vont venir et pouvoir lire les, les ceintures. Ben, ben dans le fond, ça revient à ce que je te disais tantôt. Mm -hmm. euh, ceux qui ont, qui, ont, qui ont placé, qui ont tissé un événement historique, euh, ou, euh, puis ça, je respecte ça entièrement, un aîné va dire ben, j'aimerais. J'aimerais immortaliser un moment, une vision que j'ai eue, un rêve. Ben, je vais l'immortaliser dans une ceinture que je vais expliquer à ma famille, à mes enfants, à qui, à ceux qui vont hériter de cette ceinture-là. Donc, c'est le côté sacré. Donc, c'est euh, dans le fond, ce que je dis là, ce n'est pas pour euh, me, me moquer des connaissances des Iroquois, loin de là. C'est juste qu'il y a des ceintures. Historiques et des ceintures préhistoriques. Donc, l'utilisation du wampum était ici longtemps avant l'arrivée des, des, des Iroquois et de leurs connaissances par rapport au wampum. Euh, L'autre chose ici, c'est qu'un exemple, si euh, euh, les ceintures que, que un de nos aînés, le, William Comenda, euh, en fait, faisait l'interprétation, ben, c'est des connaissances par rapport à ces ceintures-là en tant que telles. Euh, ces ceintures-là étaient ailleurs, en territoire algonquien, euh, dans un autre petit village. Puis on voit que, comment ça se fait que c'était, le si c'est un système mnémonique, un système vêtements historiques, etc., etc. parce qu'on n'écrivait pas, bien, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de ceintures que ça dans les communautés? Euh, on parle quoi, William avait trois ceintures, mais la nation algonquienne, les, les les, les Nipissing, les Odawa, les, tous les, les Algonquins, les, tout le monde, était, il était ma, la population était majeure au Québec. <coughs> Pardon. Et comment ça se fait qu'il reste seulement trois ceintures? Euh, les Algonquins du Nord, euh, ceux qu'on qu retrouve encore aujourd'hui, à part que ces trois ceintures-là de, de, que William euh, utilisait, ben, personne ne parle de Wampum. Ça veut dire que euh, c'était plus rare, mais c'était utilisé, là. puis je respecte ça entièrement, là. je ne dis pas qu'on euh, ne devrait pas prendre ça au sérieux, mais euh, selon la, les directives lors de cérémonies, il euh, y, y a sûrement des ceintures qui ont été tissées pour commémorer des événements euh, historiques, qui est important de ne pas oublier. Oui. Ça, ça fait... Peut-être qu'il y avait des ceintures qui ont été euh, échangées comme un, un traité entre les deux, euh, deux nations, on va dire. Ben, on, on voit ben, les faits historiques qui sont là, Dan. OK. On vit dans, on vit dans un pays où qui, qui était et qui, qui, qui, qui est encore sous l'emprise des Britanniques. Ok. Euh, nous, au Québec, des francophones en Ontario, ceux qui sont de langue française, bien, on était les ennemis jurés des Britanniques puis des Iroquois parce que nos ancêtres se battaient contre eux autres. Donc, euh, ça a eu un impact, là, sûrement, là, sur les faits historiques et pour s'assurer aussi que, euh, à l'école, dans les documents, euh, bien, qu'on qu dise, qu dise pas la vérité par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à au conflit. Et par rapport à l'importance que nos nations ont, euh, l'importance de leur implication dans l'arrivée la, dans la, la, des Européens, <coughs> puis des mariages qui, qui ont eu lieu entre francophones et euh, Premières Nations. Est-ce que, d'après toi, parce qu'il y avait des « raids » entre les différentes nations, puis... Euh, il y a des ceintures qui ont disparu puis euh, ils n'ont ont jamais été euh, retrouvées. Euh, je, je me rappelle, j'ai lu qu'il y avait une ceinture à New York dans le musée puis il y avait une, quelques ceintures à d'autres places. D'après toi, est-ce qu'il pourrait en avoir plus ou qui euh, ont été échangés peut-être en Hollande, on dirait? Ah, toutes les possibilités sont là. Mais il y a un fait puis c'est important que tu le mentionnes. Euh, au musée de New York, la, co la collection Hi, H E Y E euh, a des trésors d'artefacts de, de, de, de, qui, qui appartenaient aux premières nations aux États-Unis et au Canada. Euh, et oui, ils ont des ceintures de wampum. Euh, un endroit où vous pouvez en voir, pour vraiment voir la, la, la texture, la, les, la, comment je dire les dimensions. Puis la beauté, c'est au Musée McCoy de Montréal. Musée McCoy de Montréal, je pense qu'ils ont, ont 13 ceintures, 13 ceintures, pardon, si je ne me trompe pas, qui est entreposée là. Sans oublier que euh, <coughs> ben, on voit qu'il y a, y a des, des artefacts égyptiens, grecs, il euh, y a des collectionneurs privés euh, qui ont des ceintures, euh, mais ils savent, il y a eu des évaluations qui ont été faites euh, sur des ceintures, pour, temps, pour donner de quoi être de concret. Euh, à Nicolet, euh, aux archives du séminaire, euh, ils ont une ceinture là, qui est environ deux pieds et demi de long. puis À peu près, on va dire deux pouces et trois quarts de, de large. Mais cette ceinture-là provient d'Odanak parce qu'Odanak, c'est la mission Saint-François-de-Salle, et au dire de la tradition orale, le premier, euh, une des personnes qui est arrivée ici à Odanak, Samuel Gill, euh, qui est un, un jeune garçon qui a été pris sur le champ euh, par les Abénakis en Nouvelle-Angleterre, euh, que dans son tombeau, euh, une ceinture de, de semblable serait à, à ses côtés. Euh, quand qu on, il y a eu des démarches qui ont été faites de la part d'un du, euh, de, de, de, des conseils de bande des années 80-90 pour être capable de rapatrier cette ceinture-là à Oudanac pour la placer au musée. Et puis, les personnes au, du temps ont dit ben, « euh, Non, non, il faut faire une évaluation. Quelle preuve que vous avez que ça vous appartient, etc. etc. » ben, La réponse du conseil du temps, ben, c'était euh, on ne pense pas que le Wampum est arrivé avec les Européens. Donc, comment ça se fait que cette ceinture-là se retrouve dans vos collections? Puis, on ne peut pas la rapatrier pour que le monde apprenne qu'ils voient une ceinture qui a été fabriquée par leurs ancêtres. Puis, il y avait un montant, puis là, ils ont, ils ont spéculé. « Oh peut-être que ça vaut 10 000, 20 000 piastres. » Ouais, c'est quoi l'histoire? C'est juste une question d'argent encore. C'est là qu'on voit que ceux qui des collectionneurs privés qui en ont, ben, si on ont une ceinture comme la celle de mes ancêtres qui, qui a cinq qui pieds de long par 9 pouces de large, ben, ils vont dire que celle-là doit valoir au moins un quart de million. Ouais, ouais, ouais, ouais. Donc, celui qui veut l'acheter, ben, il paye un quart. L'autre qui veut l'avoir après, lui, il va le servir de bord. Puis, il va le vendre un, un demi-million, un million, deux millions. Ça ne finira plus. Ouais. Donc, oui, les collectionneurs privés, il n'a sûrement là, qui en ont parce que c'est comme qu'importe la personne qui aime à faire des collections de vieilles objets, on voit souvent sur des sites internet qu'il y a des objets sacrés, souvent aussi, qui sont vendus. Ce qui est vraiment horrible parce que ça devrait être retourné dans les nations respectives où ça a été pris. Donc, en résumé, la conclusion, bien le Wampum, euh, c'est important de savoir qu'il y, qu y a deux manières. Des ceintures qui ont été euh, fabriquées historiques, comptant, en fin de compte, il y a des ceintures pré-contact, puis il y a des ceintures contact. Les ceintures Wabanaki ou Algonquien euh, étaient pr longtemps pré-contact, dans le sens que on ne sait même pas l'âge que les ceintures peuvent avoir parce qu'ils étaient tissés sur des fils de tendons d'orignal et qui était brodés, qui était étaient, euh, fin de compte, le rebord, c'était du piquant de porc qui était coloré avec des teintures naturelles. Donc, euh, une autre chose aussi, au fil des années, comme je disais, comme tu voyais tantôt avec, avec cette ceinture-là, bien, c'est des perles de verre. Donc, quand on regarde l'utilisation des perles de verre, ça remplace en quelque sorte dans les connaissances, ou dans la, au lieu d'utiliser des perles de wampum qu'on ne peut pas euh, s'approvisionner, on va prendre des perles, des, des, des perles de verre. Donc, ça donne, ça donne une idée de qu'est-ce que c'est. Puis, euh, ceux qui, qui suivent le, ou qui ont des connaissances par rapport au wampum, ben, c'est important que ça continue à se transmettre. Mais c'est important aussi de savoir que l'origine du wampum, c'est algonquin et non ira C'est important que le monde le sache. Euh, C'est important aussi que le monde re, qui retourne aux sources s'informe pour trouver le plus d'informations possibles. Il y a des chercheurs, il y a du... Aujourd'hui, avec Internet, on peut euh, faire plein de recherches dans différents endroits, dans les... en bibliothèque, en archives... Euh, Souvent, on peut trouver des informations pertinentes dans, dans, dans des archives qu'on ne penserait jamais qui parlent de, de, de, de votre famille, qui parlent de, du wampum. Si on voit collier de porcelaine, ben, quelqu'un va, va mal interpréter ça, il va dire un collier de porcelaine, c'est fait avec de la terre cuite comme de la vaisselle. Tu sais. ben oui, oui, oui. Mais dans le fond, le c'était pour le temps, c'était la, la représentation du wampum qui hum. était en coquillage. Comme tu as mentionné qu'il y avait la, la ceinture, que, que, que tu viens de mentionner qu'il était dans le musée. Ça, ça serait une forme de réconciliation si, si on pourrait arriver à ce point-là pour que cette ceinture soit retournée. Oui, ça serait, ça serait important. Mais il y a toujours un hic par rapport à ça, mon ami. Est-ce que euh, les objets sacrés qui peut, pourraient retourner dans la communauté, est-ce que les connaissances et le respect envers ces objets-là est enseigné? Et non pas prendre cet objet-là comme euh, un objet de valeur monétaire, un objet de valeur euh, qui est dépourvu de valeur spirituelle. Est-ce que euh, les, les, la communauté ou les communautés ont un endroit pour les entreposer parce que ces ceintures-là, la, la ceinture de Chartres, ça est à Chartres présentement. C'est une ceinture de 1661 62 Il faut les entretenir, ces ceintures-là. Euh, quand on les rapporte dans nos communautés, ben, il faut réapprendre les cérémonies qui vont avec. Euh, ces ceintures-là devraient être accessibles par le peuple pour les voir, pour les toucher, pour apprendre avec ces ceintures-là. Est-ce qu'on les rapporte dans une communauté, puis que la communauté ou quelqu'un vient les voler parce que euh, c'est dans et la jalousie euh, et le la pas de gain s'empare des individus puis là, une chicane par rapport à qui, quelle famille qui peut en prendre soin, etc., etc. Donc tu vois que dans le fond, euh, c'est une bonne chose qu'ils sont dans des musées, entre autres, pour être sûr que c'est un endroit qui est neutre. Euh, si on veut les utiliser comme c'est arrivé cette fois-là dans les années 90, ben, quand on s'est rendu à l'île du Calumet, euh, les personnes qui étaient en charge, qui étaient en charge de, de garder et de, de, de prendre soin de ces objets-là, ben, les ont apportés et ont participé à la cérémonie. Donc, on a eu la chance de, de connaître, de vivre un, un événement historique, euh, puis, une parenthèse, cette cérémonie-là qui a été effectuée, euh, au dire de feu Mark Thompson, après l'événement, nous a dit que cette ceinture-là n'avait pas été utilisée depuis 300 ans. Donc, euh, les connaissances par rapport à ça, il ben, faut s'assurer que ça tombe en bonne main, dans le fond, ouais. et non que quelqu'un d'une communauté va voler la ceinture ou quelqu'un vient voler dans la communauté puis ça retourne dans le marché noir puis ça retourne dans, dans ça. ça disparaît là. Oh, oui, oui, oui, oui, oui, oui. On, arri on arrive à la fin de l'émission Réjean, puis uh, qu'est-ce que tu nous peux nous mm -hmm. donner pour uh, la fait historique de ça, c'est vraiment uh, des événements spéciaux Des événements spéciaux Ah, tu veux dire la, la signification? Oui ben, dans le fond, les événements, ben, on, on, on les connaît comme de quoi que c'est un système mnémonique. Il ouais. euh, y en a qui les ont tissés justement pour des événements spéciaux. C'est correct. T'sais, je ne contredis pas ça. C'est juste que le, je lance un message à tous ceux et celles qui sont, de, de, qui, sont euh, qui ont des, des, des, des ancêtres algonquiens allez voir vos aînés, allez, euh, allez retrouver ces connaissances-là par rapport au Wampum et de son utilisation et de comprendre et de ne pas de craindre que même si on n'a plus ces connaissances-là, euh, ça fait partie de notre identité. Oui. Donc, ça ne nous enlève rien par rapport à notre identité, même si on a oublié les connaissances. Mais il y a eu des ceintures qui étaient utilisées historiques, oui. comme on voit dans les livres d'histoire. Puis, une autre réalité, c'est sûr que les, les, sous le régime britannique, euh, ils ne parleront pas des, des, des Wabanaki, là, parce qu'on était alliés des Français. Donc, dans les livres d'histoire euh, du Canada, ben, ils ne parleront pas de ce qui est, effectivement, ce qui est arrivé à l'époque. Ouais. Je te remercie, les gens, d'avoir participé à notre émission. Ça fait qu'on va se parler plus tard. Puis, puis ben, bonsoir, mais merci encore. Euh, pour le CRM par H88.1 et 66.7, je te remercie beaucoup. Bonjour. Merci, au revoir.